Bonjour à tous, Donc toujours dans la série de vidéos euh, Assurez votre salut, impossible de passer à côté du scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel. C'est un habit qui vous permettra de sauver votre âme et de raccourcir considérablement votre temps de purgatoire, pour, pour peu que vous vous le fassiez imposer par un prêtre ou un diacre, selon un, un petit rituel. Voilà, donc je vous laisse le, ce document euh, en téléchargement, vous, vous aurez... Euh, tous les, toutes les informations nécessaires.